ben de la non. Simone, bonjour, je, bon, me... euh... je me présente, <rire> moi j'aime pas quand elle parle comme ça, moi c'est hein, dans le jargon des impôts, hein, on pourrait dire hein, que je suis une sorte de sorte de foyer non imposable hein, de, de l'amour, oh, hein, de... bon. c'est vrai que si je devais me définir, et eh bien, eh bien je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un puzzle géant hein, qu'on aurait offert à, à Amadou et Maria, hein, que évidemment <rire> personne, ne, ne finit jamais, ce, ce qui est un peu dommage, hein. bref, je, je suis célibataire, sachez hein, comme une flamme à une couche, et ravie hein, de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie hein, que, bah, que même aussi physiquement, hein, du fait de, de ce petit côté intermittent du spectacle sous l'exobile hein, que vous donnez votre couple de Playmobil, hein, que, que votre regard de, de chien battu, et eh bien, eh bien vous êtes du coup à une sorte de mix entre la version aussi jeune que branchée hein, de cet acteur et émetteur en scène, hein, aussi doué hein, que, que tristement underground, hein, qui est le sympathique Hervé de Volder, hein, qu'on avait reçu ici, et, et la version aussi mal rasée que non, been, hein, de cet animateur télé et comédien spécialisé hein, dans le théâtre de boulevard, hein, qui est le sympathique et, et endurant, durant <rires> et, bien, et, et... Je et bien malgré ce Je me casse maintenant. je sais, bien un truc. Et bien, et ben, ben, ben <tot> bien ce, C'est petit ascendant de d'un télé hein, souvent les, les chanteurs français hein, aussi doués hein, qu'exclusivement diffusés une sur France Inter et Radio Eh bien, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un auteur-compositeur-interprète, arrangeur, réalisateur et instrumentiste. De talent, bref, un véritable chacal du droit d'auteur. <rire> après avoir multiplié les collaborations avec des artistes aussi prestigieux que Vanessa Paradis, Guy Pop, Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Arthur H., mais aussi avec cette sorte de, de métastase de, de la chanson française qui est le sympathique et là c'est toujours en activité saint de l'Herbe. mais bien, no. bien, vous no. et bien, no. réussissez l'exploit d'avoir dû attendre dix longues années et la sortie de votre quatrième album intitulé Un homme, hein, fou, ben, pour toucher enfin le grand grand public et écouté par la même occasion au choix délicieux hein, du bas du piratage hein, bref, hein, <rire> un, un parcours musical à vous le aussi riche qu'underground hein, qui vous a donné l'occasion hein, de multiplier des projets ambitieux hein, puisqu'en plus d'être à l'affiche le, le 13 juin prochain hein, du très classe festival quand, quand je pense à Fernande et eh bien et eh bien, j'ai découvert hein, qu'avec vos amis du collectif le dahu hein, composé entre autres hein, par les, les talentueux JP Nataf Bertrand Belin et autres bastien allemand et eh bien, eh bien vous organisez régulièrement des siestes acoustiques un concept fabuleux hein, qui met le musique et, et détente et, et qui, de certaines manières, nous, ben, nous rapproche en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau hein, il hélas, je n'ai jamais réussi à se dire aucun homme, hein, en tout cas aussi humain hein, que, que totalement âgé, et bien tout se fait histoire d'augmenter un peu mes chances hein, de rompre ben, enfin mon, mon ramadan sexuel et bien, bien j'ai eu l'idée hein, d'organiser pour, pour les clodos, on hein, ce que c'est renégatif oh de mon quartier hein, un concept étonnant non, hein, que j'ai sobrement intitulé Les siestes alcooliques. Un projet fréquent, monsieur. Malheureusement, mis à part deux, trois morpions et hein, une bonne gueule de bois, ne m'a pas permis d'étancher ma soif. Hein, si, hein, que, de et en parlant de, bah, de vouloir se faire décapsuler, justement, sachez hein, que, que si l'ancienne étudiant en art plastique qui est en vous n'a pas peur, le temps d'une soirée, hein, de se lancer dans, dans une performance aussi improvisée hein, que naturellement, totalement éphémère, eh bien, bien j'aimerais autant vous dire hein, que. que que la toile vierge de l'amour et qui est en moi sera absolument <rit> ravie, hein, l'idée de, <rit> de se laisser caresser hein, par les poils de, <rit> de votre peau, si vous je te mets ta faute, for... je j'en conviens, Pour cette petites confidences, je voulais se réfléchir à, à ma proposition en attendant hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance en Iran, hein, où les huit candidats à la présidentielle hein, passent aujourd'hui leur premier grand oral, hein, donc si comme moi hein, l'éternel recalé de l'amour, c'est non, on n'a qu'un choix finalement, celui de pouvoir en face fait, se, se rattraper à l'oral comme on le <rire> bien. Eh bien n'hésitez pas à, à me rejoindre. A votre bon cœur, belle déclaration, à votre magnifique. Bon Je tiens à préciser que j'ai adoré votre album. Je oui. <rire> <Les rire> tourne dans mes oui. playlists dans ce moment. La Morinade sur le move avec Daniel Morin et Julia Foyce.